Moi, je devais être à 2 heures, de, heures de PRB, non un truc comme ça. J'ai plus tous les détails en tête, mais à peu près. Et puis euh, bah, du coup, euh, coup j'étais le plus près si tu veux, de, de l'objectif. Euh, bah, du coup, je me rends à la position euh, où, euh, où si tu veux la balise disait que le bateau était en détresse. Donc, euh, donc voilà, puis j'arrive j'arrive sur zone, euh, et puis nickel, je vois, je vois Kevin dans son radeau, euh, bah je lui dis, euh, comme j'ai la position nickel si tu veux, moi je me dis, bon ben, bah, euh, voilà, impeccable quoi, donc euh, je lui dis, bah, je reviens quoi, on va pas... On va, pas se, on va pas non plus euh, faire n'importe quoi, si tu veux. Donc là j'avais de deux riz dans la grand voile, grand voile seul, mais de deux riz dans la grand voile avec 30-32 nœuds, si tu veux, c'est pas... Euh, la mer qu'il y avait, c'était pas fastoche pour euh, manœuvrer. Je reviens, si tu veux, là où, là où j'avais quitté, et, et personne... Oh, oh, oh, oh. Bon, je me dis, bon allez, je, rev, je suis revenu au moins 5-6 fois. Alors le tout 5-6 fois, euh, ça fait virement de bord à chaque fois, euh, avec les aléas de droite et de gauche, euh, tu vois avec la mer, marche arrière à chaque fois, enfin bon. Alors je me dis bon ben maintenant euh, tu restes en stand-by là, et puis euh, on attendra euh, le jour. Après je vais revire de bord, puis je me dis euh, peut-être la nuit aussi, euh, la lumière ça se voit mieux la nuit que le jour, hein, c'est sûr. Hein. À un moment, j'étais debout sur le pont, je vois un flash, quoi. Alors un flash, c'est pas un flash, en fait, c'est la lumière qui apparaît dans une vague, tu vois. Une apparition. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Et, euh, et ben je continue, et puis je continuais, et puis il y avait d'apparitions l'apparition, forcément. Euh, et, puis là, euh, là, et puis là, tu vois de plus en plus la lumière. Alors là, là, là si tu dis, putain, c'est bon, quoi, c'est bon. Alors là, t'as... Là, tu passes du désespoir, si tu veux, au, tu vois, au truc de dingue, quoi. Et, euh, et là, je me mets au vent. Et là, je dis à, je dis à Kevin, je vois Kevin, et puis je lui dis, ben écoute, il me dit, tu reviens ou quoi Je dis, non, je reviens pas, on va <rire> tout de suite, on fait tout de suite. Et euh, je lui balance la bouée rouge, euh, l'espèce la, la, de, de banane, là. Et puis, euh, il arrive à la voir, quoi. Et au final, au final, on a réussi. Il a accroché le, la barre de transmission et là c'était gagné. Et là, bonheur.